Hello tout le monde c'est Bichard, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Comme vous pouvez le voir on se retrouve pour une nouvelle petite série On se retrouve pour les 3 games de Earth Defender Viewer saison 2 Earth Defender Viewer saison 2 qu'est-ce que c'est C'est un jeu ou euh, des deux côtés euh, du île, il y aura deux camps de pirates avec deux bateaux, les corsaires et les pirates. Le but des, des corsaires, c'est d'aller tuer le cœur des pirates et le but des pirates, c'est d'aller tuer le cœur des corsaires. Je vous invite à aller voir la vidéo des différents YouTubers qui ont participé à la saison 2 euh, YouTube, donc euh, la saison 2 avant celle des viewers, euh, qui vous expliqueront mieux que moi les règles du jeu. Il va m'en vouloir, mais petit aparté, la personne qui a développé le plugin de Earth Defender saison 2, c'est Seralem, l'ancien dev de Factory HG, Et on lui fait de gros bisous, son Twitter, il est dans la description. On est donc enfin parti pour la game viewer. Ah, ça lance, allez! Moi je me prêtre. Prêt oh, c'est la PGW! <rire> C'est la les PGW. Les... <rire> les gars, go tous avancer. J'ai l'assurance 80 derrière moi. Mesdames et messieurs, on est chaud. On est parti en record. Oh là là, la map a du mal à générer. Les rouges, es oh. Ok, on est là avec notre petite team Head Knight. Voilà. On contourne sur le teco. On est chaud. Mais vous êtes bleu ou rouge, les gars Nous, on est rouge. Bleu oh. bah, rouge. On fait le tour complètement Avec Aurélien Sama oh Mesdames et messieurs on est Aurélien Sama non, est Moi aussi je suis healer Hello. Aurélien Sama qui échoue en jump on oh l'a oh toujours putain. vu Putain Jump c'est la calère oh. oh, je... ah ouais. Elle... Vas-y bonus bonus bonus C'est bon on a le bonus les gars Go GG, GG. Oh GG, Ring Asama Ring Asama c'est le meilleur le... le... Je suis dans le cœur, je suis dans le cœur J'ai mis le premier coup, je mets le premier coup Oh là là OMG Vas-y Vas-y go il, go il, go il, go il, go il, go il, go il Go il, go On s'en fout, s'en fout, s'en fout Essayez de rentrer un minimum dans dedans Il y a des boosts je heal, go heal go heal, go heal, toutes les secondes. Ah je suis beau ouais. Vas-y go go go tout niveau de... ah. des canards tout de... Tout de... On a passé un niveau euh, on arrive à 4 hein. euh, j'ai pas content <rire> Oh putain on, on gère on gère on gère franchement on gère là le gauger les gars Il y a tellement de rouge à côté Il y a tellement de rouge ils peuvent rien faire hein Ils peuvent rien faire clairement avec nous oh. putain, je me fais K2 Tu me dis si t'as besoin Ok Les gars on gère sa mère, on gère sa mère. Les bleus ils se font défoncer là, là, là, là, là franchement c'est déclagage voilà, Allez hein, il... voilà, euh... Lui là lui lui lui là défoncez épée Défoncez-le Ah mais wesh Ah je suis mort. Eh, moi aussi je me garde là. Non, ah je suis mort Gros GG Gros GG Gros GG, gros GG les gars Y'a du shit de style Ah ma nerf Vas-y je vais en speed C'est bon, on fait le bonus, Gros GG, gros GG. Allez on kiffe les, petits, les petites Z avec les bonus toi, cool. Les gars à gauche passe à gauche à gauche Quand vous arrivez près de la mer passe à gauche Est-ce qu'il y a Alpha Tyros là avec moi Est-ce qu'il y a Trios Est-ce Est que quelqu'un s'appelle Alastrius Ouais c'est moi Ok je suis derrière toi mec Je suis derrière toi Non non avance avance avance avance trace trace trace trace suis moi suis moi suis moi tu me vois Tu me vois Alas Vas-y je te vois, je, je te vois vas je te trace Vas-y j'arrive mec ah, C'est bon je fais un kill le, haut, le, le bleu défense ah, le bleu. Okay. Ouais, go au-dessus, dessus au dessus. Il aime mal à la speed. La speed seul. Neko va mourir. Est là. Il est mort, il est mort, est go, avancer temps temps. go avancer sur le côté, go avancer sur le côté. On perd sur le Teko. Ouais, oh euh... ah ouais, là ils traînent cher, on va y aller. Si ils appellent, c'est nos malades. On va gagner Ok oh putain il y a tellement de rouge là le gars bon, non, non, non, on peut pas, let's go Allez, allez, ouais. GG Aller ouais. Gros ouais, GG GG Gros, on les a 39 000 0. On les a défoncés Attends, il a dit quoi Une game, une demi-heure Je crois qu'elle a duré 5 minutes, c'est non Ah bah voilà comme la game... Et oui, c'est déjà fini, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve bientôt pour la deuxième partie et la troisième partie dans une même vidéo euh, de ce Earth Defender organisé par NEMS. Et jusqu'à là, je vous invite à vous abonner, à lâcher un like, à commenter, à vous donner euh, votre avis sur la chaîne, etc. Et euh, on se retrouve bientôt, et d'ici là, euh, je serai en train de passer le bac. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. <rire> Allez, à bientôt